Très bien, bonjour à, à toutes et à tous. Écoutez, ravi de, de, de vous retrouver, même si cela est par, par écran interposé. Je suis en présence de, et avec Florence Bazaro, qui est notre directrice aux formations à la pédagogie. Bienvenue. L'objectif aujourd'hui est de pouvoir interagir et d'interagir un petit peu plus directement avec vous en, en répondant à, à l'ensemble de vos questions, donc de vous inviter d'ores et déjà de pouvoir, sur le fil Facebook, poser vos, poser vos questions. C'est également de pouvoir partager un certain nombre d'éléments, d'informations avec vous au travers d'un propos, propos liminaire. Euh, première information que nous souhaitons partager avec vous est de vous indiquer la reprise d'un certain nombre d'enseignements en présence à compter de lundi prochain, le 16 novembre. Des éléments et des, des, des enseignements en présence qui se limitent à des travaux pratiques et à des travaux pratiques qui requièrent des moyens spécifiques. Par moyens spécifiques, j'entends des moyens expérimentaux ou des moyens numériques. Pour pouvoir organiser ces activités en présence, euh, nous devons euh, avoir l'autorisation du recteur de région interacadémique. La demande a été formulée, le retour officieux à l'instant où je vous parle est que nous pourrons reprendre euh, ces activités à compter de lundi prochain, donc le 16 novembre, nous sommes toujours en attente des éléments formels du papier et du formulaire signé de la lettre formelle d'autorisation de, euh, de ces enseignements. Euh, C'est la procédure qui a été adoptée dans la France entière pour pouvoir reprendre ces, ces, ces enseignements en présence. Il est important de pouvoir conduire un certain nombre de travaux pratiques, dans le cadre notamment et en particulier des formations d'ingénieurs, mais pas que, également des formations de master qui ont lieu au sein de, et qui ont cours au sein de l'établissement, des retours d'expérience du premier confinement, de vos retours d'expérience lors du premier confinement, et nous l'avons toutes et tous perçu, bien entendu, ce sont... C'est peut-être ce qui a manqué le, manqué le plus dans cette formation d'ingénieur. D'où la décision de l'établissement, en lien avec les équipes pédagogiques, eh bien de mettre toutes les conditions nécessaires en œuvre permettant la poursuite et la reprise de ces enseignements en présence, une fois encore des travaux pratiques qui requièrent des moyens, des moyens matériels ou des moyens numériques spécifiques. A partir donc de lundi, je voudrais préciser également qu'au-delà des travaux pratiques euh, en présence, et donc d'avoir l'accès au sein de, de l'établissement, eh d'autres euh, services, d'autres options, euh, d'autres possibilités euh, sont offertes et ont été mises en place. Je vais les, les décliner très, très rapidement d'avoir l'accès bien entendu aux bibliothèques euh, universitaires de l'établissement, y compris dans les salles de travail, c'est-à-dire pour non pas uniquement euh, retirer un ouvrage, mais pouvoir venir travailler dans les, dans les bibliothèques. C'est d'avoir également l'accès euh, aux services médicaux de, de l'établissement et c'est d'avoir également l'accès à l'infrastructure numérique de, de l'établissement et pour ce faire... Des salles ont été organisées sur les trois campus de l'établissement et permettant d'avoir une connexion Wi-Fi renforcée et permettant d'accéder à un certain nombre de services. L'accès tant aux bibliothèques universitaires qu'aux services médicaux qu'à qu ces fontaines numériques, cette infrastructure numérique renforcée, ne peut se faire que sur rendez-vous. Et donc la plateforme Moodle a été structurée pour, vous permettre de prendre, de prendre rendez-vous et ainsi de pouvoir venir au sein de, de l'établissement pour pouvoir poursuivre ces ses activités. De vous préciser également, donc c'est une prise sur rendez-vous et en parallèle de la crise sanitaire, eh bien, nous sommes dans, des, dans une situation sécuritaire un petit peu particulière au regard du plan, du plan Vigipirate, de vous indiquer également que l'accès dans les bâtiments nécessitera L'utilisation eh de, de votre passe euh, UBFC pour pouvoir euh, déclencher l'ouverture des portes. Les portes ne s'ouvriront pas automatiquement. Donc de, de, de vous recommander, bien entendu, de vous munir de, de ce passe pour accéder au bâtiment. Et puis, en cas de contrôle également, euh, fait office euh, en, en complément de vos autorisations de déplacement euh, à, présenter, à, à présenter aux, aux forces de l'ordre euh, qui procéderaient, le cas échéant, au contrôle. Voici pour quelques, euh, comment, pour quelques éléments euh, préparatoires et de passer ou euh, préliminaires et, et de pouvoir euh, répondre à présent aux questions, euh, aux questions qui arrivent et qui s'affichent sur, euh, sur un écran euh, qui, est disponible, euh, qui est disponible dans la, dans la salle. Euh, voilà. Une première question peut-être sur euh, restaurant euh, restaurant universitaire et sur la restauration. Euh, L'opérateur Crous et pour la durée du confinement, l'ensemble des restaurants universitaires sont fermés, c'est-à-dire il n'est pas possible d'avoir un repas assis. Par contre, les ventes à emporter euh, sont tout à fait possibles et à compter de lundi, euh, les, les différents restaurants universitaires eh bien, seront ouverts pour pouvoir euh, retirer un, un certain nombre de... Eh bien, retirez votre passe au, dans le cadre d'une vente euh, d'une vente à, à emporter. Par contre, une fois encore, donc les restaurants universitaires euh, sont fermés pendant la, la, la durée du, du confinement. Euh, concernant une autre question concernant euh, l'accès, euh, l'accès aux imprimantes, l'accès aux photocopieurs, bien entendu, l'ensemble de ces moyens sont fonctionnels et vous pouvez euh, continuer. Vous pourrez continuer à y accéder, à y accéder eh bien, dans l'ensemble des locaux de, de l'établissement. Donc pour répondre à, à la question posée par Tanguy sur euh, le fait de revenir que pour quelques enseignements, notamment pour un TP particulier, alors on est bien conscient que c'est extrêmement compliqué euh, d'être confiné seul euh, sur Belfort par exemple. Ceci dit, les TP sont vraiment indispensables à votre formation et il est vraiment important que dans, la, dans le maximum de vos possibilités, vous participiez au, à l'ensemble des enseignements qui sont, vous sont proposés. Alors c'est vrai qu'il en reste peu, euh, c'est une contrainte qui est nationale euh, et il faut, il faut vraiment que vous restiez motivé, engagé dans, dans votre pédagogie, dans, dans le déroulement de vos études et ça passe aussi par euh, l'utilisation du maximum de présentiel possible euh, qui va vous permettre en fait, de euh, rencontrer vos camarades, d'échanger de, de avec les enseignants parce qu'un TP c'est certes euh, un temps de manipulation mais c'est aussi un temps d'échange, et de questionnement avec chaque enseignant. Donc euh, vos enseignants vont vous contacter euh, dans la journée euh, euh, de manière très précise, euh, pour vous dire quels sont les TP qui sont maintenus et comment ça, ça se passe. Donc ça répond en fait à la question euh, suivante. Qu'est-ce que veut dire TP de, de nécessitant du matériel euh, C'est clairement tous les TP informatiques, les TP de chimie, les TP d'électronique, les TP d'électricité, mais également tous les TP voilà, qui se passent dans des salles avec des ordinateurs. Donc comme je le disais, euh, il a été demandé à chaque enseignant euh, de chaque, à chaque responsable du V, de vous faire un courrier qui vous spécifie de manière claire si oui ou non vous reprenez les TP en présentiel. Euh, donc les équipes pédagogiques ont été informées euh, de manière euh, assez tardive hier soir, euh, puisque on, comme le disait M. Montavon, on attend toujours les dernières validations du rectorat. Donc ça va se faire dans la journée, on est conscient des délais extrêmement courts, euh, mais vous aurez dans la, dans la journée les informations, ou d'ici euh, lundi matin, les informations vous disant euh, quels sont les TP qui sont maintenus en présentiel et quels sont ceux qui passent en distanciel. Euh, donc au niveau des TP de langue et de culture générale, je peux déjà vous répondre que l'ensemble de ces TP passent en distanciel, euh, puisqu'il n'y a pas besoin de matériel spécifique mmh. et qu'il euh, a été clairement défini dans les directives nationales, ministérielles, que l'ensemble des TP de langue devait être réalisé en distanciel. Des questions complémentaires, effectivement, mais sur les TP de langue et les TP en culture, en culture générale, donc un passage en, en distanciel. D'autres questions également sur, euh, sur ces activités. Donc, Qu'en est-il des alternants qui effectueront leur rentrée le 30 novembre eh bien, En lien avec, euh, avec l'IUMM et le centre de formation de, de l'IUMM, Bien entendu, d'avoir des dispositions qui sont tout à fait identiques, donc phasées entre l'IUMM d'une part et l'UTBM, et, et d'autre part, des dispositions identiques concernant, euh, concernant les travaux pratiques, concernant les accès euh, à un certain nombre de services complémentaires, bibliothèques, euh, ressources numériques, etc. Il n'y a pas de différence, si ce n'est un petit décalage dans le, dans le temps, mais il n'y a pas de différence entre nos formations par l'apprentissage d'une part et, et, et nos autres, nos autres formations. Nous avons au sein de, de l'établissement également des, des formations complémentaires. C'est la formation de styliste-prototypiste Esperas Barro. Et là, avec un, un apprentissage requérant par définition et par construction de la maquette pédagogique de moyens matériels. Et donc, la formation euh, Esperas Barro est, est considérée comme étant un, une, une série de travaux pratiques et donc de la même manière pourra reprendre en présence à compter de, à compter de, lundi, de lundi prochain. Bien entendu, et on n'a pas précisé, mais c'est l'occasion de, de, de le faire, l'ensemble de ces travaux pratiques et l'accès dans, dans les locaux, doit se faire toujours dans le respect du protocole sanitaire qui n'a pas évolué et qui a été très bien, très bien suivi au sein de l'établissement. Et cette disposition reste de bien, entendu, de bien entendu en vigueur. Je pense notamment au port du masque à tout endroit et à tout instant au sein de l'établissement. Et puis une hygiène, une hygiène renforcée. Bien entendu, des mains, et nous continuons à avoir euh, également un nettoyage renforcé au sein de, de l'établissement, euh, et deux fois par jour, notamment pour, pour les sanitaires de l'établissement. Je complète en fait sur les TP. Il nous a également été demandé, d'après les directives nationales, de diminuer par deux euh, les, les capacités d'accueil des salles. Euh, donc voilà, et les, les TP seront, vous serez espacés dans les salles, et il y aura de la place pour que les mesures sanitaires soient respectées. Donc, pour répondre à la question sur est-ce que les TP reprennent la semaine prochaine C'était l'introduction de M. Montavon qui vous a bien dit qu'il reprendrait dès lundi sous réserve de l'acceptation définitive par le rectorat. Vous devez être présent dans la région à partir de lundi. Les TP peuvent reprendre à tout instant. Si on n'a pas l'accord aujourd'hui, ils seront peut-être banalisés lundi, mais mardi, ils auront lieu. Voilà, donc dès qu'on a l'accord... Euh, on renaît en présentiel, euh, mm -hmm. ça se jouera euh, mm -hmm. à, à, à l'instant T où on a l'accord, mm -hmm. il faudra être euh, opérationnel pour mm -hmm. commencer les TP. Mm -hmm. euh, Sur les TP de, de sport, notamment dans les UV-SP, une question, eh bien, la, pratique, la pratique de ces travaux pratiques est tout à fait, est tout à fait autorisée, est tout à fait permise pour donner un parallèle dans les universités, les formations STAPS continuent. Alors, les TP de type SP, nos UV type SP, ont des objectifs pédagogiques un petit peu différents d'une formation STAPS, mais pourront se tenir avec le même protocole que le protocole qui, qui existait avant le, avant le confinement. Et donc, ces, ces enseignements pratiques sur les UV type, type SP pourront se tenir à partir, de la, à partir de, la semaine, de, de la semaine prochaine. Donc en effet, oui, les deux TP de sport sont les seules activités en culture générale qui sont maintenues. Pour répondre, on a une question sur les examens. Euh, donc, Il y a bien une semaine euh, qui est prévue à partir du 23 novembre, euh, qui est la semaine qui en fait les examens qui étaient dans la période de, de la semaine des médias ont été annulés, quoi, décalés pardon, euh, suite aux annonces gouvernementales. Et donc, sur la semaine du 23 novembre, euh, vous avez reçu les plannings, les examens seront en présentiel. Vous pourrez également, en cours du semestre, avoir d'autres examens en présentiel, que ce soit des euros ou des écrits, et notamment des examens de contrôle continu. Mmh. Euh, D'ailleurs, je vous rends extrêmement attentif, c'est que euh, les, le mail que vous avez reçu euh, du, service des, du service des examens euh, sert de convocation. Donc il est important que vous l'ayez sur vous pour vous déplacer pour les examens, en plus de, de l'attestation du directeur, puisqu'il y, y a des directives spécifiques pour, pour les déplacements pour les examens. Mmh. Concernant les examens également, hein, des protocoles sanitaires renforcés, et donc, suivant les instructions ministérielles, nous avons mis en place ces, ces, conditions, ces conditions renforcées. Je pense notamment à un nettoyage systématique de la salle d'examen à l'issue de l'examen et avant, avant, un examen, avant un examen supplémentaire. Donc tout cela a été préparé et a été, et a été calé. Alors un certain nombre de, de, de questions concernant également, et en se projetant un petit peu plus loin, et notamment au semestre de printemps 2021, sur un certain nombre de, de départs, de départs en stage d'une part, de départs à l'étranger d'autre part. Les éléments sont un petit, peu plus, un petit peu plus flous, mais une première question, y aura-t-il une indulgence pour les étudiants dans le cadre de la recherche de stage de type TC1 Oui, bien sûr, d'avoir au regard de la situation, on regarde un certain nombre de difficultés, d'avoir une indulgence comme, et je ne sais pas même si c'est le, le, le, le bon terme, en tout cas d'être tout à fait compréhensif euh, au regard de la situation euh, et, et de pouvoir diverger un petit peu, différer euh, les dates limites d'identification de ces stages, comme nous l'avons fait pour les départs en stage au semestre d'automne 2020 euh, pour, pour vos collègues en, en partant en, en stage à partir du mois de septembre, voire à l'étranger. Concernant les, les semestres d'études à, à l'étranger, la situation est un petit peu plus, euh, un petit peu plus tendue et, et, et plus dépendante des conditions sanitaires, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale, et puis des conditions d'accès dans les, dans les pays. Un certain nombre, que ce soit des stages en entreprise, mais également des semestres d'études dans des universités partenaires de l'établissement. Vous le savez, un certain nombre d'universités partenaires de par le monde ont décidé, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, ont décidé en raison de la crise et de la situation sanitaire de suspendre momentanément l'accueil d'étudiants en mobilité. Donc l'offre, le champ des possibles est d'une part un petit peu plus, un petit peu plus restreint. Et puis un certain nombre de pays, cette fois-ci à l'échelle du pays, et des autorités gouvernementales du pays, eh bien de, de limiter drastiquement, voire de ne pas autoriser l'entrée sur le territoire, le territoire national. On pense notamment, sur un, et je pense notamment, à un certain nombre de, de, de pays en Asie. Et puis là aussi, pour des départs en stage, des situations sanitaires qui sont extrêmement dégradées, dans un certain nombre de pays, et dans ce cas-là, c'est le choix de, de l'établissement eh de ne pas permettre de ne pas autoriser la tenue de, ce, de, de, de, de, de, de période, excusez-moi, de semestre euh, dans des universités, notamment euh, partenaires, dans des pays où la situation aujourd'hui euh, sanitaire et les tensions sur le système hospitalier euh, sont extrêmement, extrêmement fortes. Je pense en particulier à un certain nombre de pays en, en, en Amérique du Sud. Donc, oui, euh, de pouvoir continuer à envisager des départs au semestre euh, de printemps 2021. Mais vous l'avez compris à, à mes propos. Dans des, conditions, dans des conditions réduites et avec un champ des possibles, une fois encore, beaucoup plus euh, limité par rapport à, à celui qui prévaut dans une situation qui prévalait il y a encore euh, quelques mois de cela, lorsque la crise sanitaire n'était pas, pas présente. Donc pour compléter et répondre à une autre question sur les périodes obligatoires à l'étranger et si elles vont être réduites. Donc euh, il faut savoir en fait que les périodes obligatoires à l'étranger sont demandées par la CTI. Euh, et donc, La CTI a sorti cette semaine une recommandation qui nous encourage à suspendre la période obligatoire à l'étranger pour les étudiants en deuxième et troisième année, que ce soit en FIS ou en FISA. Euh, le problème, c'est que cette euh, suspension n'est pas automatique. Euh, il faut qu'elle qu passe par euh, une annexe à notre règlement des études, similaire à celle que nous, a, que nous avions fait au printemps dernier. Donc cette annexe est en cours de préparation et cette annexe doit passer devant le Conseil des études et de la vie universitaire, le CEVU, puis devant le Conseil d'administration. Euh, si tout se déroule bien, le, cette annexe devrait passer au CEVU de début décembre et au CA de euh, mi-décembre, mi juste avant les vacances de Noël. Avant, euh, avant que ce texte soit voté par les instances de l'UTBM, il ne nous est pas possible d'acter formellement la suspension des semestres à l'international. C'est les instances qui doivent en décider. Ceci dit, la ligne de conduite de l'établissement est vraiment de, de se positionner dans la continuité de ce qu'a proposé la CTI et donc euh, d'essayer de trouver des systèmes dérogatoires euh, à cette période obligatoire à l'international. Euh, ben, de, vais... deux, deux questions alors euh, pratiques et importantes euh, concernant les mobilités, les mobilités euh, notamment entre le domicile, euh, le domicile familial et puis euh, la résidence étudiante, votre votre logement, le, le, votre logement étudiant. Avec une première question, euh, si le confinement se durcit, serons-nous bloqués dans nos logements étudiants C'est une réponse à laquelle il est, il est difficile de, de, de répondre, mais peut-être. Par analogie avec la première période que nous avons connue de confinement, et c'était au printemps, au printemps dernier, quand même essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Nous ne savons pas effectivement si les conditions du confinement se durciront. Dans les semaines, dans les semaines à venir, et avec peut-être un confinement euh, ou, ou des conditions euh, dans lesquelles les activités en présence au sein des établissements ne seraient pas permises. Cela me semble le plus probable puisque. Le souhait de l'ensemble des établissements, mais également du ministère, bien entendu, est de pouvoir permettre, euh, certes avec des modalités très restrictives, mais de pouvoir permettre ces enseignements en présence de type travaux pratiques extrêmement euh, importants, ces enseignements extrêmement importants et bien dans le cadre d'un cursus, cursus de formation. Lors du, du premier confinement, et nous étions euh, mi-mars de, de, de cette année et avec un confinement et la fermeture globale intégrale des, des, des établissements et le passage 100% avec des, des activités pédagogiques à distance, des mobilités ont pu être autorisées et de pouvoir éditer un certain nombre de justificatifs et de pièces justificatives pour pouvoir rejoindre de bien entendu le, le domicile familial. Donc si nous allions et je n'en sais rien, une fois encore, personne ne le sait, vers un durcissement des modalités de, de confinement, je pense de ne pas avoir, n'ayez pas de crainte quant à la possibilité, à la capacité, euh, dans ce cas de figure-là, de pouvoir rejoindre le, le, domicile, le domicile familial. Et dans ce cas, nous éditerions de, bien entendu, euh, un certain nombre d'attestations euh, permettant voilà, de justifier, euh, au nom de l'établissement, la nécessité pour vous de réaliser ce, ce déplacement. Euh, par contre, pour répondre à la question sur les déplacements euh, toutes les semaines pour les TP, euh, par exemple, si vous avez peu de TP et de faire de longs déplacements de manière très régulière, euh, ce pas, on ne fera pas des attestations à la semaine. En fait, On fera des attestations pour des retours définitifs en cas de durcissement du, du confinement. Par contre, euh, l'objectif n'est pas de faire des attestations à la semaine. Vous pouvez vous déplacer de votre logement étudiant euh, à l'UTBM. Vous pouvez vous déplacer là sur la période où les cours n'avaient pas repris, euh, de, euh, du logement de vos parents à votre logement étudiant grâce aux attestations qui ont été faites mais l'objectif n'est pas de pérenniser ce système de déplacement euh, sur des longues distances euh, de manière euh, systématique toutes les, toutes les semaines euh, pour ce qui est euh, des étudiants qui auraient des difficultés à rejoindre euh, l'UTBM dès lundi pour des questions de difficultés à trouver un train euh, de trouver un TGV ou autre on a des questions euh, nous, signant, nous signalant euh, qu'il y a très peu de TGV disponibles euh, nous, il y aura une tolérance, bien entendu, bien sur les... Voilà, écoutez, toutes nos excuses, un incident technique n'a pas permis de, de poursuivre, en tout cas, ces interactions euh, par euh, ces interactions. Mais par contre, nous avons continué à essayer de, de répondre sur le flux Facebook à, à un certain nombre de questions euh, durant, de, durant cette interruption. En tout cas, toutes nos, toutes nos excuses. Et puis de vous proposer de, eh bien, voilà, de reprendre euh, cet échange... Euh, par flux, flux interposés, de pouvoir continuer à répondre à, à, à vos questions, de bien entendu. Donc j'ai été coupé tout à l'heure, a priori, sur, ma question, sur la question sur les retours à Belfort et sur euh, le fait qu'il y aurait de, de la tolérance ou pas euh, sur une absence en début de semaine. Il est certain que si vous n'arrivez pas à trouver de TGV, euh, nous, nous serons tolérants pour vos absences. Il faut le signaler à vos enseignants, le signaler aux responsables de formation euh, pour que, que cela se fasse de manière euh, polie et, et concertée. L'objectif est que vous soyez le plus rapidement possible euh, euh, sur l'UTBM pour pouvoir reprendre vos enseignements et, et vos, vos TP notamment euh, qui, euh, qui sont importants pour votre formation. Je réponds également, j'ai répondu sur le flux Facebook, mais je réponds également sur les TP. Il y a bien une réduction de 50% des effectifs qui a été prévue dans chaque salle. Euh, de l'ordre de 50%, des ajustements ont pu avoir lieu selon la, la, les distanciations dans la salle sur les grandes salles de TP. Mais voilà, il y a un, tout un travail qui a été fait. Et notamment pour que, euh, par exemple, sur les TP réseaux, normalement, un seul étudiant sera affecté à une seule euh, B euh, de brassage euh, au niveau des, des réseaux euh, pour qu'il euh, n'y ait pas une manipulation à plusieurs d'un même B. Voilà, par exemple. Donc on attend que la, première, la prochaine question nous arrive. Donc pour les stages, euh, si vous voulez partir en stage euh, à l'étranger et que vous voulez décaler euh, sur une autre période, euh, alors je ne vois pas trop comment il peut être décalé à Mars. Euh, je ne comprends pas trop la question, mais bon... Ah ouais, pardon, on a, on a, on a la suite qui arrive, excusez-moi. <rire> Mais voilà, donc oui, donc vous êtes censé partir début février, nous serons tolérants, notamment pour les S 50, sur un départ un peu différé, si c'est ça la question, sur début mars, comme on l'a été sur, sur les stages, sur le, le semestre précédent. L'objectif, c'est que vous puissiez partir en stage, donc on mettra tout en œuvre euh, on, pour, que vous puissiez, euh, euh, pour que vous puissiez partir en stage et que vous fassiez le nombre de semaines nécessaires en stage. Je me permets de compléter également en vous disant que dans l'annexe au règlement des études dont je parlais tout à l'heure, des dispositifs spécifiques aux stages sont aussi inscrits pour pouvoir considérer des périodes plus courtes de stage, et notamment des périodes de stage avec des chômages techniques. Un certain nombre d'entre vous, actuellement, ont un jour par semaine de chômage technique pour ceux qui sont en ST40 ou en ST50, et ils ne seront pas pénalisés quand on va trouver des solutions au niveau du règlement des études pour que les stages soient validés correctement. Alors une question sur, euh, sur les conditions sanitaires et notamment dans l'hypothèse, dans le cas où l'on soit euh, testé positivement, euh, y a-t-il euh, nécessité, devons-nous contacter le service médical de, de l'établissement Cela peut être effectivement euh, bien de pouvoir le faire pour, euh, pour deux raisons. Bon, cela permet de, bien entendu de savoir que vous n'êtes pas, pas présent, mais cela permet également et surtout de pouvoir mettre en place un, un suivi et le service médical de l'établissement pour l'ensemble des membres de la communauté euh, testés positivement et eh bien revient très régulièrement régulièrement euh, euh, tous les deux jours en, en moyenne vers les personnes et eh bien pour s'enquérir euh, s'enquérir de leur santé s'enquérir également s'il y a des besoins particuliers euh, j'allais dire hors poursuite on va dire de la, de la pédagogie donc ça peut être bien d'avoir ce, ce signalement l'adresse est service.medical.utbm.fr. c'est l'infirmier bien entendu de l'établissement monsieur Ruf, qui reçoit qui reçoit ces mails et donc il puisse mettre une fois encore c'est le plus important et la première motivation et eh bien ce suivi cette interaction régulière avec avec vous pour s'enquérir de, euh, voilà, de votre santé et de besoins euh, complémentaires éventuels. Donc merci de, de pouvoir le, le signaler au service médical de l'établissement. Et vous devez également signaler votre absence euh, à vos responsables de formation. Vous n'êtes pas obligé de préciser la nature de l'absence vu qu'on est sur des données médicales. Ça peut être pour raison médicale de manière simple. Vous n'avez pas, euh, pas nécessité de préciser euh, si vous, que vous avez été testé positif. Par contre, on vous demande de tenir informé vos responsables de formation de vos absences comme habituellement, si possible avec un certificat médical euh, afin que euh, voilà, les, ça soit considéré que, que votre absence est excusée. Notamment, soyez extrêmement attentifs pour les examens. Dans les, dans, en situation d'examen, les certificats médicaux sont nécessaires pour, euh, pour que vous puissiez euh, être dispensé, quoi, que, voilà, que votre absence soit justifiée, excusez-moi, je ne trouvais pas mes mots, pour que votre absence soit justifiée au niveau de vos examens, il faut absolument un certificat médical. Donc c'est extrêmement important que vous nous fournissiez les documents euh, vous les fournissez à la DFP ou à vos responsables de formation au choix, mais pour que, en fait, euh, vos, les examens soient, soient pris en compte, vos absences soient prises en compte pour les examens. Une question ou une interpellation sur la baisse de morale une baisse de morale chez les étudiants, une baisse de motivation chez, chez les étudiants, et, et, et au-delà de bien entendu, la période est, la période est difficile. Difficile parce que c'est une période de confinement, c'est une période d'incertitude également quant à l'avenir. Et c'est le deuxième confinement que nous connaissons après un confinement relativement long qui a eu lieu au, au, au printemps dernier. C'est une période également d'incertitude, d'inquiétude également pour, pour la santé de ses proches, pour sa propre, pour sa propre santé. Donc ce n'est pas la meilleure période que le pays ait pu, ait pu connaître de bien, de bien entendu. Euh, voilà, de, de vous encourager euh, d'avoir la plus grande résilience possible, c'est une période un événement extraordinaire j'ai déjà eu l'occasion de le dire extraordinaire au sens premier du terme euh, extraordinaire qui n'a pas vocation à, à durer on l'espère toutes et tous sur, euh, sur des années donc les difficultés que nous connaissons euh, aujourd'hui euh, elles pourront perdurer un petit peu dans le temps euh, mais seront... Euh, on peut penser que d'ici la fin de l'année 2021, et notamment avec la mise au point, la diffusion et le début de campagne de vaccination, eh bien permettra d'offrir un, un horizon plus dégagé, si je puis dire. Donc de vous recommander euh, voilà, d'essayer de, de faire preuve de la plus grande résilience possible, comme vous l'avez fait lors du premier confinement et de rappeler également euh, bien entendu que l'établissement, le service médical et puis un certain nombre de structures euh, associées partenaires de mettre en œuvre euh, voilà, un certain nombre de, de moyens de disposition pour vous accompagner au mieux en cas de difficultés qui seraient des difficultés y compris des difficultés matérielles euh, qui seraient lié à des baisses de morale, à des baisses de motivation. Donc, de ne pas hésiter surtout de vous euh, encourager très vivement à pouvoir le faire. Voilà, à nous signaler vos, vos difficultés. C'est toujours le service médical qui est le point, euh, point d'entrée. Euh, vous le faites également avec les, les équipes pédagogiques, je, je le sais. Mais de pouvoir le signaler, de pouvoir partager ces difficultés. Et, et nous permettant ainsi, je ne prends pas l'engagement... Euh, ici de les solutionner toutes d'un seul coup de plume, mais en tout cas de pouvoir travailler sur chaque cas particulier et essayer de trouver les réponses ou un certain nombre de réponses permettant, non peut-être pas de faire disparaître cette difficulté, mais en tout cas de pouvoir l'adoucir, de pouvoir l'amenuiser. On a, a L'ensemble de la communauté pédagogique a été extrêmement impressionné par votre capacité d'adaptation sur le semestre de printemps. Vous avez, notamment pour tous ceux qui sont partis en stage, on a eu des chiffres de départ en stage extraordinaires et qui nous ont beaucoup surpris et beaucoup confrontés dans notre vision qu'on a de nos étudiants qui sont capables de résilience, qui sont capables de rester engagés, motivés et vraiment extrêmement proactifs dans leurs études, et donc c'est vrai qu'on vous demande, et on en est bien conscient de continuer à avoir cette dynamique-là, de continuer à être proactifs, de continuer à vous engager. On sait que c'est difficile, on en est conscient. Euh, L'ensemble des équipes pédagogiques euh, s'impliquent énormément pour essayer de maintenir un niveau pédagogique euh, le meilleur possible, en fonction, bien entendu, des spécificités disciplinaires, en fonction des spécificités pédagogiques, euh, mais il y a vraiment tout un travail qui est conduit, et, et donc voilà, on vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras et à continuer à, à vous accrocher. On sait que vous en êtes capable. Et on vous, on vous encourage aussi à revenir faire vos TP dans l'établissement, même si parfois, c'est vous déplacer depuis chez vos parents, venir de loin. Mais c'est aussi un moyen de rester motivé, de montrer votre attachement à votre cursus, de garder des contacts euh, au sein de, de l'établissement, de pouvoir utiliser, venir utiliser la bibliothèque, les fontaines numériques. Euh, voilà, donc euh, il faut vraiment faire tous ces efforts-là. Donc, on a une question très pratico-pratique sur les fontaines numériques. Euh, en fait, ça se fait sur réservation sur Moodle. Donc oui, vous pouvez venir à plusieurs si nécessaire, mais euh, vous serez quand même espacés dans la salle. Euh, mais euh, il est possible de réserver le même créneau à plusieurs. Si vous voulez, euh, profiter d'être à plusieurs pour euh, travailler sur, en étant assez loin les uns des autres. Euh, mais euh, en, en partageant également, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mm -hmm. euh, on a ouvert qu'une à deux salles par site actuellement. Euh, on a possibilité, selon l'effectif le, dans l'établissement, peut-être si vraiment il y a un besoin d'en de ouvrir une ou deux de plus, on peut trouver des solutions. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces salles. Euh, on essaiera de, de les mettre en, en ordre de marche en fonction de vos demandes également, euh, pour essayer vraiment de répondre au maximum à vos besoins, euh, notamment pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion, qui ont des problèmes de capacité de, de, leur, de leur PC, euh, de tout ce qui est vraiment pratico-pratique sur les fonctionnements des ordinateurs. Euh, voilà, on, on, fait, on fait notre maximum. Excusez-moi. Voilà, une campagne, une, une question, pardon, sur le, le déclenchement d'une campagne de dépistage systématique à l'échelle de, de l'établissement des tests IPCR ou d'autres ou d'autres tests. Le choix de déclencher une, une campagne de, de dépistage à l'échelle d'une structure, quelle qu'elle soit, euh, est une décision de l'ARS en lien avec la structure. Ce serait le cas donc en lien avec, euh, avec l'UTBM. Euh, Aujourd'hui, les, les campagnes qui sont, euh, qui sont déclenchées à l'échelle, euh, et à l'échelle notamment locale, sont plutôt euh, déclenchées sur un certain nombre de clusters. Euh, et l'établissement n'est pas et n'a pas été un, un, un cluster à, à, à ce niveau-là. Euh, donc de ne pas dire, euh, peut-être aurons-nous des tests, des tests PCR qui seraient systématisés euh, dans l'ensemble des, des établissements. En tout cas, du dialogue que nous avons avec l'ARS, c'est un dialogue qui est, qui est quotidien hein, avec l'ARS. Il n'est pas, euh, il pas euh, envisagé, à l'instant où je vous parle, euh, de déclencher euh, des, des, tests, des tests PCR. Par contre, de continuer à être extrêmement rigoureux, euh, comme nous l'avons toutes et tous été hein, depuis le, le début de, de ce semestre, au mois à l'automne dernier, dans, euh, eh bien, dans le respect et dans la mise en œuvre des dispositions sanitaires, dans le respect des gestes barrières, etc., etc., hein, de partager notre protocole sanitaire a été soumis à l'ARS et dès l'automne de, dernier, c'est un protocole sanitaire qui est un petit peu, qui est au-delà des exigences minimales, euh, et il est très bien qu'il en soit ainsi, des exigences minimales demandées dans les établissements. Donc vraiment, voilà, d'avoir un encouragement à continuer à avoir euh, le respect de, de ce protocole, euh, qui a permis, de, certes, de déplorer dans la communauté de l'établissement un certain nombre de personnes, bien entendu, euh, déclaré positive, mais en même temps qui a permis, dans le cadre du, du, du tracing de ces cas et des cas contacts, d'indiquer, de préciser qu'aucune contamination n'est survenue dans le contexte même de, de l'établissement. Et je crois que c'est lié à, à la rigueur avec laquelle l'ensemble de la communauté au quotidien respecte et met en œuvre l'ensemble de ces gestes barrières. Alors, il y a une question sur un terme d'efficacité. Est-ce que vous êtes plus efficace dans vos familles ou dans un petit appartement Je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Et surtout, c'est des questions qui sont très individuelles. Euh, certains se sont plaints que dans les familles, il y avait trop de bruit. Il y avait des frères et sœurs. Ils n'avaient pas d'espace pour travailler. D'autres préfèrent travailler dans des petits appartements. En fait, voilà, on, il n'y a pas de bonne réponse. Et je pense que c'est à chacun d'entre vous de trouver la solution la plus efficace pour travailler. Euh, par contre, il est clair et certain qu'il y aura des TP en présentiel qui sont nécessaires oui, à votre simple. formation et il y aura des examens en présentiel qui sont également nécessaires à votre formation. Donc, euh, à l'heure où je vous parle, les TP et les examens sont maintenus. Euh, donc, du coup, voilà, c'est à vous de vous prendre vos responsabilités. Si vous souhaitez rester chez vos parents, euh, oui. il, va, il va bien falloir euh, que vous preniez vos responsabilités en termes d'absence aux examens et oui. aux TP. Okay. Euh, pour les projets hors emploi du temps, euh, en fait, tout ce qui est TO, TWTX, et TX, si ces projets demandent de la manipulation de matériel spécifique, s'il y a besoin d'avoir accès euh, à une salle de TP particulière, à un dispositif technique particulier, euh, des demandes ont été faites auprès du rectorat. Et donc, normalement, ces, ces projets-là devraient être acceptés. Par contre, il n'est pas accepté les revues de projets, donc les simples séances de discussion avec les enseignants, où là euh, les, les, cela se doit se faire en distanciel euh, en fait voilà c'est vraiment tout ce qui est manipulation du matériel alors une question sur les examens euh, d'une part sur la les modalités pratiques de ces examens en présence et puis euh, sur le contenu de, de, de ces examens hein, donc de rappeler pour l'instant des examens en présence avec un protocole qui est un protocole national à l'échelle de l'ensemble des, des, des établissements euh, et qui est déployé, qui est prêt au sein de, de l'UTBM. Donc d'avoir des mesures renforcées, je citais par exemple un, un nettoyage systématique entre deux examens dans une même salle, euh, un nettoyage systématique de cette salle, ça c'est pour les conditions pratiques. Et quant au contenu, est-ce que les examens seront adaptés aux conditions d'apprentissage exceptionnelles On euh, peut répondre par oui, euh, cela fut le cas par le passé et, et cela est le cas bien entendu des équipes pédagogiques au regard des conditions d'apprentissage, eh adapte bien, les, les contenus des examens, voire même un certain nombre de modalités. Un sujet d'examen en présence n'est pas un sujet d'examen à distance, par exemple, comme nous avons connu au, au, mois juin, au mois de juin dernier, et de prendre en compte, une fois encore, bien entendu, et toutes les équipes pédagogiques le font, et eh bien la situation, euh, la situation exceptionnelle, euh, extraordinaire, une fois encore au sens premier du terme, que nous connaissons actuellement. Donc de me montrer, euh, au nom de l'ensemble de des équipes pédagogiques de, de l'établissement, de me montrer euh, rassurant. Elles l'ont fait euh, par le passé, lors du premier confinement, elles continuent continuer, elles continueront de le faire de bien-entendu. Alors, Alors, on me glisse dans l'oreillette. <rire> on a des étudiants qui nous disent qu'ils sont très chargés. Alors, on est bien conscient que le travail en distanciel peut demander beaucoup plus de temps de travail. On a déjà beaucoup interagi avec les équipes pédagogiques. Vous savez que vos équipes pédagogiques ne sont pas non plus forcément rompu à l'exercice du distanciel, on apprend en même temps que vous, on progresse de semestre en semestre et donc c'est vrai que estimer la charge de travail pour, pour des apprentissages en distanciel c'est pas forcément toujours facile donc n'hésitez pas à faire des retours à vos équipes pédagogiques sur la quantité de travail nécessaire sur chacune des activités pédagogiques qui sont données, c'est important d'avoir ce retour là, cette communication avec les enseignants après on, on, il faut aussi que vous arriviez à organiser votre temps de travail, à vous, à vous structurer votre temps de travail euh, pour vous garder des pauses. On a eu des étudiants au semestre précédent qui ont vraiment eu des difficultés de surcharge de travail euh, parce qu'il euh, y avait une quantité d'heures de travail dans la journée qui était trop importante. Donc on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais il faut quand même aussi vous garder un équilibre personnel, surtout en période de confinement. Donc faites attention à vous dans ce sens-là. Et de manière générale, euh, euh, essayer de vous organiser, de structurer votre emploi du temps, de, de vraiment vous faire un planning de travail. Il voilà, y a plein de... Il euh, y, y a plein de, de méthodes qui sont mises en œuvre. Si vraiment vous avez des difficultés à vous organiser, à, vous, à, à trouver votre rythme de travail, euh, nous avons au niveau de, de, de la direction de la pédagogie euh, des ingénieurs pédagogiques qui sont à votre disposition, qui peuvent interagir avec vous, peut, il suffit de nous contacter et puis elles peuvent vous appeler, elles peuvent échanger avec vous pour essayer de vous aider à trouver des solutions adaptées euh, à chacune de vos problématiques. Il y a également, pour les premières années, il y a des sessions de tutorat qui ont été mises en place, faites par d'autres étudiants. Euh, même chose, là, euh, c'est des sous-systèmes, il faut vraiment rester motivé pour les premières années sur ces systèmes-là, même s'ils ne sont pas sans distanciel, parce qu'ils vous permettent vraiment de, de structurer votre temps, d'avoir des temps d'échange, même s'ils sont en distanciel, qui sont importants pour arriver à vous organiser. Donc, ça ne répond pas à la totalité de la question sur la charge de travail, mais ça vous, il faut vraiment que... Euh, vous interagissez avec vos équipes pédagogiques, que vous les sollicitiez, que vous leur posez des questions, voilà, et il faut être proactif, on fait tous des TD ou des TP où on n'a aucune question pendant deux heures en visioconférence. Forcément, ça va vous demander beaucoup de travail après pour reprendre le support de cours, pour reprendre les éléments qui ont été donnés. Donc voilà, le, le distanciel n'est pas simple, on peut avoir tendance des fois à allumer la caméra et puis à faire chose en même temps. Ce n'est pas la solution pour progresser dans vos études. Il faut vraiment que vous soyez engagé dans votre cours, dans votre TD, dans votre TP et que vous posiez des questions, vous profitiez du temps que l'enseignant vous donne pour vraiment essayer d'acquérir le maximum de compétences. On a une question très technique également sur l'annulation du V ce semestre. Euh, alors, on est dans une situation qui dure. On a eu un premier semestre de printemps extrêmement compliqué, on a un deuxième semestre d'automne compliqué, on risque d'avoir un troisième semestre de printemps également compliqué. On est parti, sur, on va être en toute honnêteté, on est parti sur la construction d'un emploi du temps pour le printemps 2021 en mode hybride, donc de nouveau avec un mix mmh. distanciel-présentiel. On ne peut pas se permettre de faire un emploi du temps 100% présentiel vu la situation sanitaire actuelle. On ne va pas pouvoir vous proposer des annulations d'UV de semestre ou des, des, des, des, des aménagements du règlement des études sur chaque semestre à venir. Donc il y a tout un travail qui va être conduit au niveau des responsables de formation que j'ai sollicité sur cette question hier soir. Euh, on va également conduire un, un travail au niveau du CEVU sur cette question-là. Donc je n'ai pas de réponse formelle et définitive à vous donner là maintenant, parce que c'est un travail qui doit se faire dans la concertation avec l'ensemble des acteurs et notamment les élus, Donc que ce soit les élus étudiants ou les élus enseignants. Euh, voilà. Mais il y a une réflexion en cours sur laquelle, à l'heure actuelle, je n'ai pas de réponse et on n'aura pas d'élément de réponse avant euh, début mm -hmm. décembre. Donc je ne peux voir fin décembre avec le CA, euh, donc je ne peux que vous encourager à rester motivé, à travailler, à vous engager sur la totalité de vos UV. La solution de l'annulation ne va pas fonctionner euh, sur plusieurs semestres. Il faut quand même que vous validiez un certain nombre de crédits ECTS pour être diplômé et donc euh, restez, restez engagé parce que l'annulation systématique n'est pas la solution. Les dates d'examen ont été communiquées, normalement vous avez un planning qui vous a été envoyé mmh, euh, sur la semaine du 23 euh, novembre au, au 28 euh, 23, novembre. 28. Voilà. Mmh. Donc vous avez une semaine qui a été communiquée, ensuite vous avez des examens de contrôle continu qui sont donnés euh, régulièrement par d'autres enseignants, comme c'est le cas euh, sur n'importe quel semestre, et dans ce cas-là les enseignants ont dû vous informer ou vous informeront au fur et à mesure que les dates d'examen tomberont. Euh, les modalités de contrôle des mmh. connaissances ont été définies en début de semestre, et donc chaque enseignant peut adapter euh, euh, peut adapter les différentes euh, programmations d'examen voilà. en fonction de ses modalités de contrôle des connaissances. Voilà. Mais pour les examens type examen euh, euh, médian, examen médian hein, de, de ce type qui ont été décalés dans le temps, ce sera donc la, la, semaine, la semaine du 23 ou 28 novembre prochain qu'ils se tiendront euh, qu'ils se tiendront au sein de, de l'établissement. Alors, une question également sur euh, quand allons-nous recevoir nos diplômes et, et, et les diplômes les d'ingénieur, diplômes euh, notamment, et les diplômes de, de master. Les diplômes ont été édités, ont été préparés, euh, ont été signés. J'ai eu le plaisir de, de signer notamment les, deux, les 614 diplômes d'ingénieur de, de la promotion sortante. Les diplômes sont au rectorat, puisqu'il y a plusieurs signatures, à la signature du, du rectorat, et les services du rectorat nous ont indiqué qu'au regard des, des, des circonstances, il y aurait un petit décalage dans la réception de, des diplômes. Dès lors que les diplômes euh, seront reçus, eh bien, ils vous seront adressés par voie postale sécurisée, euh, et, et l'ensemble des dispositions sont, sont prêtes. Mais un petit décalage dans, la, dans le retour, de l'ensemble des diplômes de l'établissement signés par le recteur, le recteur d'académie. Ce n'est pas un, un, un décalage de plusieurs mois, c'est un décalage de, plus, de, de, de, quelques jours, hein, de quelques jours. Mais voilà, les, les diplômes, vous allez recevoir vos, vos diplômes de bien entendu. Euh, on n'aura pas le plaisir de vous les remettre en main propre pour cette année, mais ils vont vous arriver par voie postale et avec des, des modalités sécurisées. Alors, d'autres questions sont en train d'arriver. Alors, les TP qui, sont qui étaient à l'origine de, depuis le début du semestre en distanciel restent en distanciel, en fait euh, donc voilà, s'ils si, si sont prévus dans l'emploi du temps en distanciel depuis euh, septembre, euh, il n'y a pas de retour en présentiel sur ces TP. -là. La, la demande de dérogation qu'on a faite au Rectorat oui. ne prend en compte que les enseignements qui étaient euh, réalisés en présentiel au moment de, euh, des annonces gouvernementales. En fait, Il n'y a, a pas eu de travail sur le fait de repasser les TP euh, euh, qui étaient en distanciel en présentiel. Donc on reste sur les TP qui étaient prévus à l'emploi du temps en présentiel. En présentiel uniquement. Une question toujours sur, euh, dire, sur les attestations euh, et les attestations de déplacement, notamment pour pouvoir rejoindre euh, Belfort-Montbéliard. Et dans le cas où, en raison de la raréfaction euh, de, de, de trains, euh, typiquement, euh, où les parents, euh, les parents accompagnent les, les étudiantes et les étudiants à leur, euh, à leur domicile, euh, des attestations pour les, les parents pour des trajets en, en voiture sont-elles euh, sont prévues euh, Des éléments de, de réponse, s'il n'avait pas été de prévoir nécessairement ces, ces attestations, et, et, et il me semble par contre sur l'attestation euh, de l'étudiant de porter des mentions, euh, des mentions complémentaires et en, en vous rappelant également de se munir d'une attestation, euh, attestation supplémentaire, l'attestation officielle, euh, c'est plutôt la, la, la solution à, à privilégier pour des raisons, euh, des raisons très pratiques euh, d'organisation et d'édition des, des attestations. En d'autres termes, on peut émettre une attestation pour une étudiante, un étudiant inscrit formellement dans, dans l'établissement, euh, il est plus difficile d'émettre une attestation, j'allais dire pour certes euh, un parent, bien entendu euh, d'élèves, euh, mais ne faisant pas partie formellement, si je puis dire, de l'établissement. Donc, une fois encore, pour résumer, vous encouragez à porter des mentions complémentaires sur l'attestation de l'élève et puis en parallèle de se munir de l'attestation de l'attestation nationale que nous utilisons toutes et tous au quotidien pour un certain nombre de déplacements. Voilà alors il semble que le flux de le flux de, de, de questions, il n'y a plus de, de questions qui est, qui est arrivée. Euh, il y en a encore une. Peut-être une dernière question est en train d'arriver. Des, des euh, alors, la, la question qui s'est demandé, c'est si euh, les étudiants UTBM pourront se déplacer dans les lycées pour, euh, pour faire de la promotion pour les admissions. Alors, c'est vrai qu'on on, on aimerait privilégier des interventions des étudiants de l'UTBM par visioconférence dans les lycées. Euh, parce que les règles sanitaires dans les lycées sont beaucoup moins strictes que celles de l'UTBM. Euh, on a des règles sanitaires extrêmement strictes dans l'établissement qui nous sont imposées par notre ministère de tutelle et qui nous semblent logiques au vu de la situation sanitaire. Et donc, on, on se dit que ça serait quand même dommage euh, d'aller dans des endroits où les règles sanitaires sont moins strictes. Euh, donc, du coup, euh, la décision qui a été prise, c'est de favoriser vraiment tout ce qui est intervention en visioconférence euh, pour euh, les admissions dans les lycées. Euh, et donc, si les règles sanitaires ont été amenées à évoluer dans les lycées, euh, on pourrait revenir sur cette décision. Euh, il y a des travaux en cours ce, sur ces questions-là dans les lycées. Voilà, donc c'est vraiment des réponses au cas par cas et fonction des modalités d'organisation euh, des forums, euh, des, des, des amphis d'admission dans les lycées, quoi, des, des séances d'admission, etc. Euh, voilà. Oh. Question suivante. Et je, certains professeurs refusent-ils le distanciel et d'avoir des activités en distanciel Explicitement, non. Explicitement, euh, personne dans les, au sein des équipes pédagogiques et du corps enseignant de, de l'établissement euh, refuse euh, d'avoir des activités à distance. Ce n'est pas facile de les mettre en place, on le sait toutes et tous. Ce n'est pas facile de les animer, ce n'est pas facile de les suivre. Et en fonction des disciplines, des matières qui sont enseignées, eh bien, il y a des spécificités euh, particulières qui peuvent rendre plus ou moins euh, difficile la mise en place de ces, de ces activités. Euh, mais en tout cas, à ma connaissance, bien entendu, euh, personne, euh, aucun enseignant dans le corps enseignant de, de l'établissement euh, n'a refusé formellement de, de pratiquer des, des enseignements à, à distance. Ils nous sont imposés au regard, et dès le, le semestre dernier, hein, au regard des, des, conditions, des conditions sanitaires, euh, d'essayer d'y répondre au mieux de bien, de bien entendu et, et au mieux des, au mieux des possibilités de, de tout un chacun. Mais il n'y a pas d'enseignant refusant, euh, refusant de, de conduire des activités en, en distanciel. Um... Alors, on a de nouveau une question sur le moral euh, en gardant une unique heure de TP. Donc, on a déjà répondu tout à l'heure. En fait, la, la difficulté, c'est qu'on est bien conscients hein, qu'une une heure de TP, ce n'est pas forcément suffisant pour euh, votre diplôme, que euh, c'est extrêmement compliqué de rester motivé. Euh, le semestre dernier, on a travaillé avec zéro heure de TP. On pense que c'était encore pire. Donc, euh, voilà, on progresse. On mmh. peut voir ça comme ça aussi. On mmh. Le ministère a entendu les demandes qui ont été faites par euh, euh, la commission des grandes écoles notamment ou la commission des présidents d'université, pour maintenir les TP dans les universités. Ça a été une demande qui a été portée au niveau des établissements d'enseignement supérieur auprès du ministère suite à l'expérience du premier confinement. Donc euh, oui, ce n'est pas suffisant, oui, c'est difficile, on ne va pas vous mentir, mais euh, c'est quand même extrêmement important de pouvoir garder ce lien avec l'établissement euh, malheureusement, c'est la situation sanitaire qui nous impose cette situation-là. Il faut, je vous dirais, faire avec, être résilient. Euh, Ce n'est pas satisfaisant comme réponse, mais on n'a pas mmh. le choix. Et donc, euh, oui, il mmh. faut regarder le moral, il mmh. faut rester motivé, il faut rester engagé. Euh, vous avez la, la, vous avez, mmh. On sait que vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait, donc il n'y a pas de mmh. raison que ça ne se renouvelle pas. Euh, voilà, c'est votre diplôme, Et... qui. qui, qui est, vous êtes en train de d'apprendre, de, de, d'acquérir des compétences pour avoir un diplôme d'ingénieur. Vous êtes les ingénieurs de demain et il faut que vous ayez ces compétences-là. Et mmh. la seule solution, c'est de vous accrocher et de continuer à, mmh. à, à, à étudier, mmh. à être sérieux dans vos enseignements et ça devrait mmh. bien se passer. Et au niveau voilà, d'être assurant sur ce point-là, et puis de, de repréciser une fois encore que les activités au sein de l'établissement, certes très réduites, ou significativement réduite, mais ne se limite pas à des travaux pratiques en, en, en présence, de pouvoir accéder et cela est, est important et nous sommes organisés pour de pouvoir accéder aux bibliothèques universitaires, à l'ensemble des ressources qui existent, une fois encore de pouvoir accéder aux services médicaux et de pouvoir accéder à un certain nombre à l'infrastructure numérique de l'établissement dans des salles dédiées sur chacun des sites dans le respect du protocole sanitaire, de bien entendu, mais avoir une connectivité, une connectivité augmentée, améliorée, et des ressources, des ressources numériques complémentaires. Donc de, de, de ne pas voir la présence au sein de l'établissement comme étant restrictive aux seuls travaux pratiques, j'allais dire, mais de pouvoir bénéficier d'un environnement, environnement complémentaire. Alors une question également pour les, les, les étudiants internationaux qui seraient retournés dans leur pays d'origine. Et la question en revenant en France pour des examens, notamment, devront-ils être isolés 14 jours On peut penser que la réponse à, à, à cette question est positive. Oui, puisque ce sont les, les, les conditions de, de, de, de quarantaine. Sur la, à l'arrivée sur le territoire national, ce sont vraiment des dispositions, des dispositions nationales euh, et on peut penser que toute personne ayant quitté le, ayant quitté le sol national en y revenant eh bien, euh, doit satisfaire aux, aux conditions sanitaires et aux conditions sanitaires notamment d'un isolement durant une durée de 14 jours en parallèle euh, dire, de la présentation d'un certain nombre de, de résultats à des, à des tests. Alors, je ne répondrai pas de manière spécifique sur des questions sur euh, les TP de telle ou telle discipline ou de telle et telle UV sont-ils maintenus, parce que je n'ai pas la liste sous les yeux, euh, et qu'on ne va pas traiter les cas particuliers. Par contre, je peux vous dire que vous aurez un mail de vos différents responsables du V euh, très rapidement, en euh, fonction de, des décisions qui ont été prises et en fonction des, arbitra des arbitrages qui ont été faits par chaque, euh, par chaque responsable du V. Donc voilà, donc je vous encourage, si vous avez besoin de réponses urgentes pour prendre votre, train, votre billet de train, pardon, vous pouvez aussi solliciter en direct vos responsables du V, comme ça, ils vous feront des mails aussi d'explication. L'ensemble des équipes pédagogiques, euh, ont, les responsables des, des, des formations ont tous été informés de la liste des TP qui ont, sont possiblement maintenues. Donc après, euh, voilà, les informations circulent dans l'établissement. Il nous faut un peu de temps aussi parce que, comme je vous le disais, euh, on a les informations vraiment... Euh, on vous diffuse des informations au fur et à mesure qu'on les a. Euh, on fait vraiment au maximum de nos possibilités en termes de temps, même si ça vous paraît long d'attendre, etc. Mais je peux vous assurer que l'ensemble des services de l'établissement et notamment de la DFP euh, travaillent d'arrache-pied pour arriver à vous, à vous répondre le plus rapidement possible à l'ensemble de vos questions. C'est la même chose pour vos équipes pédagogiques. Donc les mails vont arriver, soyez patients et on va vous donner toutes les informations en notre possession. Alors une question sur, euh, sur l'existence de cellules d'accompagnement psychologique et des cellules psychologiques, sont-elles mises en place La réponse est oui et la cellule psychologique existe au quotidien et existait avant même les, les incidents et les événements qui nous occupent et la situation sanitaire. Nous avons un dispositif au sein de l'établissement et des partenariats et je pense notamment au partenariat avec des psychologues, et, et au travers de, je vais citer un exemple, mais la, la maison de l'adolescence, et, et, et de pouvoir signaler, mais comme nous le faisons hors période de confinement, de pouvoir signaler toute difficulté au service médical de l'établissement, qui permet d'orienter, d'une part d'apporter un premier accompagnement, et, et surtout de pouvoir orienter, vers la structure la plus, la plus pertinente et vers les interlocuteurs, les professionnels les plus pertinents. Depuis la période de, de, de confinement et, et à vrai dire depuis le, le début de la rentrée universitaire, donc au mois de septembre dernier, nous avons renforcé euh, ce, ce partenariat, notamment avec des, avec des psychologues. Donc la réponse est oui, euh, il existe des accompagnements. Euh, et de vous encourager euh, vous rapprocher du service médical de, de l'établissement euh, voilà, pour une première prise en charge et puis, euh, et puis de pouvoir adresser, euh, j'allais dire aux professionnels de santé le plus adapté au regard de la situation. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais on nous re-questionne sur le fait que certains TP étaient en distanciel et pourquoi, euh, avant le confinement et pourquoi avoir choisi de maintenir les autres, je suppose. Alors, si c'est les mêmes TP, je rappelle que les TP qui étaient en distanciel avant le confinement restent en distanciel. Euh, euh, par contre... Euh, pourquoi avoir choisi de maintenir les autres Je suppose qu'on parle de cela. Parce que les TP qui étaient en distanciel avant le confinement étaient déjà des TP qui, où les équipes pédagogiques avaient estimé qu'il était extrêmement important de faire du présentiel. Et donc, en effet, quand on a travaillé l'emploi du temps en mode hybride pour le mois de septembre, on a alterné les temps présentiels et distanciels en essayant vraiment de valoriser au maximum le temps présentiel et en proposant des activités pédagogiques adaptées au temps présentiel. Et donc, du coup, sur euh, les TP qui sont en présentiel et qui sont maintenus en présentiel, sont vraiment des TP qui ont des matériels spécifiques euh, et qui, euh, qui sont indispensables à la formation de Une question est, est, qui est complémentaire à une question qui a déjà été posée un petit peu plus tôt sur la flexibilité quant aux dates de départ et de fin de stage, quel que soit le, quel que soit le stage, et si l'établissement sera inflexible sur ces dates. La réponse est oui, comme nous l'avons été au, au premier, lors du premier confinement et comme nous l'avons été pour les départs en stage euh, ST40, de type ST40, ST50 notamment, au début de ce, du semestre d'automne, avec une flexibilité effectivement au regard des de, de, de la situation quant à, quant à ces dates, euh, tout en ne dégradant pas l'exigence, euh, par là j'entends, tout en ne, ne, ne diminuant pas. Euh, en tout cas de manière très, très significative, la période de stage qui, euh, qui est intégrée euh, au, sein du, au sein du cursus de, de formation. Voilà. Manifestement, il n'y a plus de, plus de, de questions posées sur, euh, sur le fil, en espérant en tout cas que cette interaction par écran interposé, mais que cette interaction aura permis d'apporter un, un certain nombre d'éléments de, de, de réponse à, à vos questionnements. Et nous regarderons en fonction de, de l'évolution de la situation pour pouvoir renouveler euh, ensemble ce, ce type, euh, eh type d'exercice et puis d'utiliser également d'autres euh, canaux pour pouvoir partager avec vous un certain nombre, euh, nombre d'informations. De, de redire pleinement, et, et c'est peut-être pas pleinement satisfaisant, mais cette situation est exceptionnelle. Euh, ce que nous devons toutes et tous nous attacher à faire, eh c'est euh, de garder la même exigence de ne rien céder sur la qualité des formations. Ça, c'est le temps long, c'est votre, euh, votre avenir. Euh, ne fût-ce au prix euh, de, de moments un petit peu plus difficiles, euh, par exemple au travers d'enseignements à distance, mais tout en préservant euh, l'essentiel, c'est bien l'idée, et c'est une fois encore la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir, et Florence Bazaro le citait, tous les établissements d'enseignement supérieur, en particulier les formations d'ingénieurs, vis-à-vis sont revenus vers le ministère en expliquant toute l'importance qu'il y a à ces enseignements pratiques qui ne sont pas optionnels, qui permettent d'acquérir des compétences complémentaires, qui permettent de contextualiser, d'illustrer également des enseignements théoriques, Bref, c'est une des richesses de la formation d'ingénieur et de pouvoir tout faire ne fût-ce au prix de difficultés, bien entendu, pour nous toutes et tous, mais de maintenir ce type de, ce type de formation en, en présence pour ne rien céder à la qualité, à la qualité de, vos, de vos diplômes. C'est l'objectif qui, qui anime l'établissement et, et l'ensemble des équipes pédagogiques et du corps enseignant de, de l'établissement. Également de vous, euh, voilà, vous souhaiter, euh, je reviendrai euh, y compris personnellement vers vous à hein, chaque fois que cela sera nécessaire euh, et, et très directement, très explicitement. Mais en tout cas, voilà, vous vous, vous adressez à euh, tous mes encouragements de bien, de bien entendu, de vous recommander, et nous le faisons toutes et tous, de prendre grand soin de nous, mais également de, de nos proches euh, et de vous dire euh, bon courage et à, et à très bientôt. Merci en tout cas pour, pour ces interactions.